Et salut à tous, euh, c'est Sky Spirit, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo euh, donc euh, sur euh, bah, Minecraft. Et donc aujourd'hui je voulais commencer une petite série euh, avec euh, donc on est en mode D avec World Edit. Donc euh, juste pour pouvoir créer euh, donc, une petite ville. Genre euh, ça s'appelait genre euh, créer. Voilà. Super euh, nom. En créative. Euh, Customized alors des strongholds, euh, non, non, euh, pas de monument de l'océan, des donjons, non, water lake, non, sans pour en créer la non plus, la voci en nom euh, des caves, des caves, non plus, des villages de pinj non, des temples, non, et des ravins, non plus. Euh, biome size, par contre il nous faut des grands biomes, euh, des grandes rivières, tous les biomes, hein. euh, la vallée rarity hop, voilà, ensuite next page, de la dirt, voilà, du gravier, du granit, c'est pas grave, de toute façon ça fera, il y aura que de la stone, Il y aura que de la stone. Voilà. C'est cool. Alors après... Oula c'est quoi ça Ça on va laisser... Ouais ça on va laisser, voilà, terminé Donc là si on regarde, voilà, non, non, non non. Terminé, création Du nouveau monde, donc bon Voilà, là on attend, euh, aussi Je suis pas chez moi, donc euh, S'il y a pas un super son, ou s'il y a des bruits Derrière moi, c'est tout à fait Normal euh, Donc euh, voilà Puis euh, si je dis, oh le chien Machin truc, c'est parce qu'il y a un chien pas loin de moi et donc euh, qu'il a je le caresse et que sinon il va me faire chier, hop, hop, alors ça, ça crée un petit peu le nouveau monde, voilà, euh, dans juste un truc, euh, Bon, ça crée un petit peu le monde, là. C'est plutôt cool. Ok. Et hop Donc là, c'est normal si je reviens sur le truc de base. Hop, voilà. Maintenant, on va arriver avec... Bon, ah si, c'est bon. Je croyais il y avait pas mon skin mais ça va. Je suis pas au moi. Ah mais c'est que ça lag Option vidéo setting, render distance. Dégueulasse, tree fast. Ah, what Hop, euh je sais pas Ok alors euh, slash tp zéro cent zéro on va y avoir en zéro zéro il y a quoi encore tp Mille cent mille Non, pas ça, mille cent mille Voilà, c'est mieux. Alors actuellement ça lag un petit peu. D'accord. Slash TP. Moins 1000. Moins 1000. Moins 1000. Bon maintenant faut... le plus chaud. Le plus cher c'est de trouver. Euh, bah, c'est de trouver euh, de la terre ferme. Allez alors toujours pas de terre ferme apparemment slash tp on va mettre euh, je sais pas moi dix mille cent dix mille lâche des bugs c'est quoi ça ah ça y est on a quelque chose on a de la terre Oh! Alors, le. Ok. Bon, le son. Le son du PC, ça doit être dégueulasse, mais. Bon, alors, je sais carrément pas pourquoi ça lag. En plus, mon jeu est un dégueulasse bref passons chant quoi la 8 i8 forge heureusement que j'ai pas voulu faire du survival modecraft aujourd'hui alors qu'est ce qu'on fait slash game roll déjà vu que c'est comment vu que c'est un village qu'on veut faire slash game roll d'où mob To Mob Loot To Mob Spawning False, voilà. Slash Game Roll do. do Day Light Cycle False. Slash Time Set Day euh... slash game roll. mob uh, Griffing. false slash game role command block pute, attends faut que je le retrouve là je l'avais vu voilà False, voilà nickel. Normalement, ça... normalement, ça devrait être bon. Ok, faut pas que j'appuie sur C, c'est pour zoomer. Bon, bref, voilà. Bon, là, on... je suis à 15 fps, 20 fps. Ouais, bon, c'est pas, c'est pas hyper joyeux, mais bon, c'est déjà euh, pas, pas le pire. Hein. Slash difficulté. zéro hop non, ça fait quoi si je fais slash tp arrobase e spirit voilà slash kill arrobase e mais non slash tp TP 10 000. 100 000. En bref, voilà. Quoi, on va faire slash set world spawn. Voilà. Hop. Alors, donc, tout d'abord, il nous faut. Nommé, euh... je si ça se trouve, ça le briquet. Voilà, c'est très bien le briquet. Comment ne pas laguer? Vous brûler une savane alors. parfait pour être à 4 fps. Ah sinon après pour enlever les herbes il faut un seau d'eau. Ok Voilà On est plutôt bien là. On est plutôt bien pour faire, euh, je sais pas moi la mairie. Bah en même temps tu sais on va faire WorldEdit donc. Euh... Bah c'est les bases de World of hein, donc euh, voilà. Ok, normalement c'est cool. Voilà. Là tu fais un slash kill arrobase e ouais, non. slash kill arrobase e slash game rule qui qui pas Oh bon bref qui pas trop trop voilà ok nickel alors bon on va faire la petite mairie je vais quand même augmenter mes trucs de toute façon ça me fait pas laguer plus donc euh... voilà alors qu'est-ce qu'il nous faut pour la mairie ouais on est dans une petite savane donc euh, il va nous falloir Hop. Il va nous falloir, euh, je pense, pour aller avec la savane. Du bois. On va regarder à peu près ce qui va le mieux. Oh. Hop. Je sais pas. Ça, c'est trop foncé. C'est sûr. Euh, après, euh, ça, ça pourrait peut-être aller avec le bois de la savane. Attends, viens là, toi. D'où le bois de la savane ah, il est là. Je sais pas. Ouais, ou alors lui. Je pense... Le bois de la jungle est plutôt pas mal pour la savane. Ouais. Le bois de la jungle est plutôt pas mal pour aller avec la savane. Hop. Donc il va falloir ça. Il va falloir ça et ça. Voilà. Euh, ensuite. Il va falloir un petit peu de moussy cobblestone. Et quand même un petit peu de ça. La Coerce Dirt. Par contre, de l'herbe, j'aime pas trop. Je vous le dis. L'herbe, je suis pas très très fan. Hop. Alors. Euh, là, bon, après la mairie, ça va aller. Mais... Hop. Ça fait combien, là Ça fait 6. Alors, on va faire 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop voilà c'est plutôt pas mal, euh, là on va faire 3, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Ouais alors je pense que je vais essayer vu que c'est la savane faire style un peu ranch donc il faut aussi des barrières je pense par contre prendre des barrières un peu plus claires pour le ranch je sais pas enfin pour le la mairie quoi hop, hop voilà ah oui, aussi, c'est slash, wand. Ah, là, Clique gauche, clic droit, slash, slash, 7. Attends, on quoi comme planche Alors, F3H, F3H, voilà. Hop, alors. Euh, ouais, 5, 3 slash slash 7 5 2.3 voilà et là tu re rentres la même commande voilà ouais on peut faire comme ça plutôt ouais c'est peut-être mieux comme ça Ouais je pense c'est pas mal. Hop. Je sais pas du tout combien de temps il fait l'épisode. Mais c'est pas grave. Quand on est, bon, on ne compte pas. Hop. Voilà. Alors, je sais pas que c'est que je vais la faire, l'entrée j'en ai aucune foutue idée peut-être euh... là oh, ouais c'est pas mal il faudrait des portes des portes, des portes ça, ça devrait le faire Ouais, ça passe. Hop. Voilà. Voilà. C'est cool. Euh, alors ensuite, voilà. Euh, là, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Là, je serais tentée pour faire ça. Et par ici... Peut-être faire ça. Non, ouais, peut-être ça. Et puis après, tu remontes les bouts de bois. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. Ok, c'est cool. Voilà. Voilà bah les escaliers, je vous dis pas la galère que c'est à placer. Hein bah, euh, ouais. Hop. prêt pour le toit. On doit être à peu près, euh, ouais, plus de 20 minutes je pense. Hop. Voilà. l'appareil. Hop, voilà. Bah c'est plutôt bien. Euh, par ici je pense que je vais faire un truc du style ça. Voilà. Là, là, là, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire ça. Hop. Oui, alors cette vidéo va sans doute sortir en retard. Enfin, elle va sortir en retard. Hein, il est 19h quand je la tourne. Euh, parce que, bon, c'était la nif de mon frère. Et bah il y avait ses potes et tout, bref. On était en train de s'amuser, puis j'ai pas vu l'heure. Mais c'est pas grave, à sortir aujourd'hui. C'est. C'est déjà l'important. Hop. Enfin, normalement, va sortir aujourd'hui. Hop. Peu, peu. Voilà Plutôt bien On peut peut-être même refaire un toit au-dessus Style ça Voilà Alors là je sais pas trop On peut mettre ça comme ça Hop. Voilà. Bah voilà, je pense que c'est plutôt pas mal pour un début chelou. Euh, je pense qu'il y aura des choses qui qui seront faites en off, hein, mais... Ah Bon. Petite Petite mairie. Elle voilà, on est content. Euh, bah ouais. Moi, personnellement, je la trouve plutôt pas mal. Personnellement. Pour euh, la savane, en tout cas. Euh, je trouve que ça passe encore. Mais bon. Voilà. Euh, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, si vous voulez un, un prochain épisode. Et je pense qu'il y en aura un, d'ailleurs. Mais si vous voulez vraiment le voir, comme ça il arrivera un petit peu plus vite, euh, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu euh, ou à lâcher un comme pour me dire ouais ouais je veux bien machin. Et euh, bah, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis salut à tous, c'était Sky Spirit.